Je suis le premier à l'école de la sous de Club Tunisien. Dans son premier atelier présentiel après une absence de la vie, on a l'honneur et la chance d'avoir parmi nous Hassan euh, Biley et Horschand euh, caméra Mohana Hiba. Je passe la parole à Hassan qui va nous euh, parler de la, à la, à la, à la thème donc, bonjour tout le monde, Hassan Alel de Social Media Club de Tunisie. Euh, le débat d'aujourd'hui, c'est de faire un état des lieux euh, par rapport à notre pays, comment elle se comporte euh, au fait, euh, après la pandémie euh, au niveau du, euh, du digital. Euh, Lyon, par, Lyon Ken, sur le programme j'ai qu'une manière parmi les speakers c'est le donc il est le founder founders ou CEO de la société E2Business Consulting and Training malheureusement il est en formation à SFAX aujourd'hui il n'a pas pu assister Inchallah il y a des thèmes différents et il y a des thèmes nous avons un spécial thanks à travers le, le coworking space le, Mahat, le 47 donc qui nous a accueillis aujourd'hui et, et qui nous a en fait donné l'opportunité de se réunir au lieu monsieur donc et donc le c'est la plateforme de la société civile tunisienne numéro 1 FITOLIS. Euh, donc nous euh, avons social media club euh, Tunisie, donc euh, un petit rappel donc euh, par rapport euh, au club donc euh, social media club Tunisie donc euh, il fait partie de social media club worldwide qui est basé aux États-Unis et qui est créé en 2006 à San Francisco également et qui regroupe euh, Axelman Settimet, euh, le club autour euh, du monde. Lyon, euh, euh, euh, on a euh, l'honneur d'être euh, euh, le club euh, euh, qui est classé, euh, fait top 10, Karim Hakawale. Donc il a de donc par rapport à cette communauté. Euh, donc l'objectif interne la principale mission de, de, de ce club, c'est le partage des connaissances et les bonnes pratiques des médias sociaux. Donc euh, Social Media Club Tone s'y est fondé en 2013 euh, Donc il a pour objectif de réunir les internautes, les, les professionnels des, des réseaux sociaux, des médias sociaux. Euh, ou donc une communauté euh, assez importante dans Tunis et au nous avons les tendances digitales et les, les et on partage les meilleures pratiques dans le domaine du digital social euh, social media club Tunis est barsha donc à nous plusieurs euh, événements qui euh, m'a digital drink et qui euh, m'a DMK club donc c'est des clubs universitaires à travers à travers des universités fédérales la plutôt et au fait donc DMK club donc euh, euh, il est en train de de, de diversifier l'activité MT en l'afrique donc on est en train de créer des, des clubs qui euh, m'a Mali comme Gabon comme le, le Cameroun bientôt d'autres pays donc euh, ils veulent créer des MK Clubs euh, Afrique. Donc, nous avons un RHZ et on a un cycle de formation continu. Euh, la première formation de, de cette année, donc, elle sera pour demain, euh, dans le même espace. Donc, notre loto l'année là, dans l'atelier. Je euh... <rire> ne sais je donc l'atelier de Taralium, on va en on va, fait parler euh, du comportement de la Tunisie euh, dans l'univers digital euh, post-pandémie. Bon euh, l'année donc mes un petit tour de table. Où, euh, on a une pièce, euh, en fait des Alors, pour tous de nous qui sont présents, qu'est-ce que vous avez à imaginer Est-ce que la pandémie a eu un impact sur euh, au niveau de la transformation digitale ou à n'y a pas un petit tour de table donc je vous souhaite à la fin avec vous aujourd'hui aujourd'hui donc euh, on, a, on, a tous, on est tous passés par le même euh, par les mêmes circonstances en temps de pandémie où on a, personnellement je n'ai pas découvert les webinats, je n'ai pas découvert le travail en ligne mais c'était intensif. Pour certains, c'était nouveau, c'était innovatif. Mais on a eu l'événement à manière en ligne, c'était en 2013, à le Google Meet. Aujourd'hui, euh, le travail en ligne, les événements en ligne, c'est une, une, euh, une nécessité. Euh, je vois que c'est une partie importante des activités de montage digital. Aussi, on a vu une hausse importante de, de, de, de tout ce qui e-commerce, ce qui est normal, donc euh, bien que tous les défauts, la crise, euh, les saltes le, le, pendant la pandémie, il y avait des, des indicateurs positifs sur le digital. Malheureusement, les acteurs digital en majorité, n'ont pas appris grand-chose à part euh, vraiment euh, suivre, le, le, suivre les tendances de façon très superficielle. Il n'y a, a, a, a pas une vraie de, une transformation. Il y a beaucoup de boutiques que j'ai vues qui euh, voulaient faire du e-commerce, à l'instar euh, des grandes marques, au hein, dépend de leur taille, de vraie, de leur taille commerciale, ont préféré ouvrir des boutiques sur Facebook qui euh, ne dégagent aucune, euh, euh, aucune stratégie, aucune euh, empathie avec euh, les clients, mais surtout ne crée pas une vraie valeur pour l'entreprise et qui est vraiment, parce que Facebook c'est destiné c'est aussi et nous, nous ne sont pas investis beaucoup les, les marketeurs aussi, ils, sont, ils, sont, ils ont stagné ils n'ont pas, pas appris grand chose ils n'ont pas, ne sont pas euh, là aujourd'hui on est en train de séduire les, euh, les clients avec les compagnies de marketing, avec les bandes alors que dans l'espace le, digital trop c'est zéro c'est une euh, chose euh, avant qu'avant qu'après la pandémie voilà c'est billet euh reste les fun je pense le euh, euh, digital après la pandémie que tous qui m'parle d'expérience de découvert la pandémie les les réseaux sociaux, les internet, mais euh, comme la plupart, je ne sais pas si Facebook. Ou la pandémie, à pandémie, je à travers de à, à, à travers le webinaire à travers les réseaux sociaux, je suis en une reconversion professionnelle. Je suis de la domaine de digital marketing, en finance, à travers les réseaux sociaux, à travers les sites web, etc. En tant que, community, management, que community manager, ou designer, etc. Je suis manager, designer, de faire une spécialité digital marketing. بمروا زمان كما حاجه باكر اللي مزلنا العامين نو مزلنا ما تعلمناش ثقافه الماسينيا يعني كي يشوفوا الدور البار شوفوا عمر فقط ب مبانيتهم وما زادوا التطور زادوا معناها في التكنيك وزادوا في برشا حاجات هذا زاد دخلوا في دي دومين اخرين على على ضور دي دومين اخرين ما ديجيتال دوكيمونتي ديزوتيج دي دو دوشي وحنا مزلنا معناها زمان نتبعوا من غزلوا رغم ان عندنا معنا, معنا نفس حاجه حلوه برشا من كل شيء اشتقق اشتخبفيز... مثلا في تونس نزلنا بكل ايامنا من نزلنا في شنقول نزلنا باش تحل اي تحب لك برشا تحب تمشي برشا مؤسسات دكلاص كل شيء باش شيء مثلا في ألمانيا تجيب 8 شركه في 24 ساعه لوك لازم يعني لازم برشة خدله في الماركتينج ديت خاطل الحق المستحقوله توه وفي المستقبل المستحقوله اكثر وتول كل الشركات كل لازم تولي ما تدخل فيها ف في الماركتينج ديجيتال وتدخل في المنظومه مالية ومشان علشان عنا في ما قلت عنا كفاءات إيش بشين القدم مو بشين نعمل حاجة بي باش في les oui. va, okay, va, va parler de tout ça, donc des euh, va qui les points Tu as les, les les... par rapport à la question de la question de que question non je question de la rentrer de la question de la au fait niveau de, de au niveau du suivi c'est un, pro, un projet c'est un projet, euh, projet c'est un projet donc Sabina a choisi un un avant propos par rapport le Covid donc le Covid 19 donc il a représenté donc, un un des défis majeurs qui a, qui a affronté l'humanité. Moi, l'archeau du a euh, qui a a affronté tous les pays du monde et l'humanité. depuis des décennies. Ça, des pandémies à travers le monde. Euh, les pandémies les a Il y avait un grand nombre de, de, de de personnes, hein, qui, qui sont morts, euh, ça a incité hein, les gens à changer le comportement de terre, hein, au niveau technologique, au niveau euh, du travail, au niveau fiba Shahajen. Donc euh, aujourd'hui, on considère hein, l'humanité et considère le Covid, le, la pandémie comme une guerre mondiale, hein, qui, qui, qui a touché euh, à tous les pays qui m'accompagnent. Et le digital les manières digitales la ils ont déjà des techniques avancées au niveau du digital qui y a permis de lutter contre ce fléau et de mettre en place tout un process أو نiveau كمان لوتيلي ترفيه، وبلادنا هوني ممكن نجح شوية ودخلت معناته الثقافة متعلو تيلي ترفيه في بلادنا، الenseignement à distance إذا كان في بلادنا مثلاً تعليم قص في بلدان ما قصش على خاطر فهم ال techniques اللي à distance يتوسع، فهم الروبوت وشوفنا في بلادنا un robot qui a été avec un, avec une société, je pense, c'est Evola Robotics. Voilà. Euh, et, il était mis à disposition de, aux, arts, aux arts défilés. Et enfin, les drones, par exemple, euh, euh, qui ont fait partie, donc comme des arts fatales, de la lutte contre le Covid. Euh, donc, qui Kimako l'anarchie, dans le monde entier, pas des usages, euh, de nouveaux usages du digital qui se sont développés pour réduire euh, les effets de la pandémie, qui m'a fait couler, couler le digital au cœur de, de la stratégie, donc euh, euh, des, des prototypes par traçage numérique des citoyens pour maîtriser la propagation du virus tout en évitant le confinement total de la population. Donc l'année, il y qui est atteinte du Covid-19. a de il a donc il a des Donc il a de a la elle a réussi à faire ça, est très au niveau du digital, de l'usage digital. fait, il a l'humanité, a des processus d'intelligence à intelligence artificielle par exemple pour cartographier l'épidémie. Chef on a numéro oui femme les foyers le Covid-19, on a les bracelets électroniques connectés on a les drones pour la détection des cas suspects. et euh, le Covid-19 au fait fait comportemental donc euh, un accroissement de la demande des, des produits euh, et des services euh, à travers le numérique, qui m'a des sites e-commerce, les process d'achat à travers Internet. Euh, euh, donc euh, les, les opérateurs ont à télécom, euh, ils étaient les moins impactés par, par, par les, le ralentissement économique. Au fond, on a des acteurs ils ont bénéficié euh, de la situation à Doma. Arbeit Kraftfutter, je suis en donc Kima Netflix, le leader mondial du divertissement à domicile. C'est le géant, voilà le géant américain de la vente en ligne Amazon, ont en enregistré une forte progression de leurs activités. Donc local le cas Netflix, il a doublé les prévisions d'abonnement, tiens. Arbeit Kraftfutter, donc plus tard du le confinement, donc il a, voilà, donc il a doublé les bénéfices, terme donc, les bénéfices, la valeur boursière en termes, elle a atteint un chiffre record de 1200 milliards de dollars. le Covid. Donc, nous sommes la Donc, la Tunisie, elle a suivi ce mouvement avec plusieurs initiatives. qui m'a la mise en place des robots de surveillance. Un groupe. Euh, le développement d'une plateforme pour les demandes d'autorisation de circulation. Donc, on a mis un process en ligne de demande d'autorisation de circulation. Alors, on a mis en place de plateformes pour l'enseignement à distance. Nous avons assisté aussi à un arrêt quasi complet des services administratifs la Badaya Terde, la Kna la Hachai. Ou surtout à de fortes concentrations de la population dans les marchés, sans aucun respect de la distanciation sociale. Et des accroupements devant les bureaux de poste pour le retrait des indemnités allouées aux familles nécessiteuses avec les vidéos les rapports Facebook on a fait en confinement et la bête chada saf de la poste pourtant pourtant la poste il est un organisme très avancé au niveau digital il a mis en place un système qui permet hatta wala novotré de le de mais rien mais maintenant, je me suis anti à bête c'est une ans وجي توفر un ومتحفرهم ومتعلمهم ومش كيفيه صارفه صلاه exactly. الفيركيات ليه تتنطق فرنسا البوستا جامد كان لديهم مسؤوليه جديده وجدوء غامض ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ما كلش حاجة ولا حاجة من هالأشياء على غفلة. من فاهم شهرين ثلاثة سكر هو. ما عاد de connexion par mois de paiement ou de paiement en ligne pour tout ce qui paris sportif. Mais 9 stages Tu vois, a un de pour pour l'instant, et booste sur Il en ligne le sur Paris Sportif la culture le Paris téléphone tu comprends ça c'est un problème de ta culture c'est pas un problème de ta boost la plus mobile planète mobile compris que les donc la conta par exemple les re malade شيء قبل التسعينات بالباب ريفون لي جوردوي سو فورما نتا تو مثلا مثلا الى اللي كيخلصوا ليه تخرج ميز de télécoms des FSI, des fournisseurs de services internet, ils ont initié, donc elle a qui qui par le paiement numérique, donc une réduction de facture de 15%. Donc un le en est tu en ligne, donc un secteur privé, Who a accès secteur, les initiatives pour initier la population de ce domaine numérique. Mais par contre, l'administration, il a manqué cette vague, ou t'avoir à qui fait qui à un citoyen de 50 ou de ou de le digital. Donc, ce qui a été et le pays n'était pas préparé pour affronter une telle crise. Euh, et euh, le retard accumulé pendant ces dernières années dans la mise en place des réformes et des projets euh, structurants, notamment dans le domaine du digital, y est pour quelque chose. Donc. Nous avons une question en revanche, une tarte Comment se comporte la Tunisie dans l'univers digital post-pandémie Donc Lyon, nous avons une Est-ce que Najmong Polo merci Covid-19 Ou elle a maudit Covid-19 mm -hmm. Voilà, nous avons une femme barça, une femme barça, une femme barça, et à au niveau du comportement, au niveau des, euh, des, euh, euh, des infrastructures, au niveau de Kowani, oh. au niveau de ou où Fama Golden, elle considère le Covid comme euh, un maudit virus. Lyo, que doit faire la Tunisie en termes de digitalisation je nomme, je nomme les, les les priorités qui doivent être considérées euh, pour le court et moyen terme. la réduction de la fracture digitale. et les salles au niveau digital qui fait les Le développement des usages du digital. On le digital, c'est pas uniquement les réseaux sociaux, c'est pas uniquement le marketing mm. digital, c'est pas c'est et euh, cest à la digitalisation de l'administration. Les choses qui sont faites sont en cours de la le mavour en ligne, c'est-à-dire comment l'externe beaucoup de choses en ligne. Donc on va prendre l'axe numéro 1 qui à la réduction de la fracture du numérique. Donc, La transformation digitale du pays, passe tout d'abord par un accès équitable et un prix abordable aux infrastructures de communication ils ont le coût du digital mais coûte une chose à l'autre le coût des usages, qui veulent euh que l'application Taolido, Ouedo euh باش نستعمل le recharge électronique ils ils coût une le citoyen les services de télécommunication et notamment Internet au débit doivent devenir accessibles sur l'ensemble du territoire. Mais je femme à voilà avec, bon en deuxième lieu la qualité atteint oui. euh, après euh, deuxièmement c'est la digitalisation de l'administration donc on a tellement parlé mais peu d'actions, en suivi. Donc, euh, euh, la Tunisie s'est dotée depuis quelques années d'un programme de digitalisation de l'administration. a le programme E-Gov, mais sa mise en œuvre n'avance pas au bon titre. Donc la gestion de ce programme doit être plus agile et plus souple afin qu'il puisse porter ses fruits. Bon, on dit, il y a quand même des plateformes digitales, Trapto qui, euh, euh, euh, euh. qui, qui mo m'a le tu qui m'a tu l'e-vax, qui m'a fait qui m'a qui m'a m'a qui m'a qui m'a qui m'a la, la prise de rendez-vous pour, pour être vacciné voilà, la, prise de, la, la modification d'un rendez-vous à voilà, oui. tout se passe à travers les SMS à travers en ligne une plateforme donc un startup act une plateforme qui la numérique qui fait le dépôt des papiers qui fait l'inscription qui fait le pitch -en, en ligne qui fait font... que des, des, des, des initiatives par de mais qui n'avance pas à un rythme souple et agile. la digitalisation je pense de أولى لا تستطيع. إخزي ما لا سرتو أنت عندك كم في جامعة quand on veut on a juste ce quoi le problème problème ta problème ولكن يجب ان يكون هناك مجالات تجاريه ويكون هناك مجالات تجاريه وتجاريه وتجاريه وتجاريه وتجاريه وتجاريه وتجاريه وتجاريه وتجاريه وتجاريه وتجاريه وتجاريه وتجاريه وتجاريه وتجاريه وتجاريه وتجاريه وتجاريه un moyen de contrôle d'organisation ça ne pas beaucoup. Je ne sais a pas câble, une liste, mais comme j'ai. En fait, à travers mon expérience de la dossier, l'un des plus grands problèmes peut-être traitement de dossier, c'était ça. Voilà, contre X, qui jouait le dossier de 1 10. Donc, je veux changer l'ordre dossier. bien un jour il Donc, au niveau de la digitalisation de l'administration, quelques préalables sont nécessaires pour euh, réussir à cette mission. Il s'agit notamment de l'amélioration de l'infrastructure d'interconnexion et le fameux euh, la fameuse les OTA. voilà